Alors, lorsque l'on vous parle des chiroptères, comme c'est écrit là, ça ne vous parle pas forcément. Donc on va utiliser le nom plus communément utilisé, c'est-à-dire les chauves-souris. Alors les chauves-souris, c'est un sujet où on a deux sons de cloche, c'est-à-dire des gens aiment, des gens n'aiment pas, c'est un peu difficile de savoir ça. Donc du coup, et puis les gens souvent méconnaissent les chauves-souris. C'est pourquoi je, je vais avoir besoin de vous. Je vais vous demander un petit peu, savoir d'abord ce que vous, vous pensez des chauves-souris. Donc on va passer un peu dans le public, participer. D'abord, on, on va poser une question. Où est-ce que vous pensez que les chauves-souris vivent Alors, au hasard, sous les arbres, sur les arbres, dans le noir, dans les greniers, ok. Vous, vous pensez, de, alors de quoi est-ce que ça se nourrit pour vous, une chauve-souris De sang. De menthe religieuse, de sang Quoi d'autre Est-ce que vous avez d'autres idées D'insectes, ok. De petits, de petits enfants. <rire> de fruits, d'accord. Et est-ce que vous appréciez globalement les chauves-souris ou pas ouais, ouais. ouais. Je vous demandais une, une dernière personne un peu au hasard est ce que cette personne pense des chauves-souris à tout hasard. Vous. Je ne m'y attends pas du tout. Alors euh, pour moi, franchement, euh, les, les chauves-souris, ça, ça sert vraiment à rien en vrai. Enfin, euh, pff, ça vit la nuit, on les voit jamais. Euh... Ouais, allez-y, allez-y. Ouais, faut lui. lui c'est honteux. Ouais, mais moi je préfère les bébés phoques. Hein. Les bébés phoques, c'est trop bien. Et les, les chauves-souris, c'est surfait. Hein. Bon. Écoute, je suis désolé, mais tu, tu te trompes vraiment sur les chauves-souris. Alors je t'invite à me rejoindre sur scène. Et on va voir que tu as beaucoup de clichés, de préjugés sur les chauves-souris. Et je suis pas venu ici pour souffrir, ok <rire> Bon, euh, vous avez dix minutes, hein, environ. Euh, en gros, on a monopolisé un petit peu de temps euh, de gens dans la rue où on a posé à peu près les mêmes questions euh, à vous, un petit peu plus d'ailleurs. Euh, donc euh, on a interrogé des gens euh, au parc des Tuileries et euh, en, dans la fac elle-même. On a posé à peu près les mêmes questions euh, qu'à vous. Ouais, on pense que c'est des animaux euh, des villes et des campagnes, euh, comme, euh, comme les souris, comme euh, je sais pas. C'est un animal ouais. euh, qui vit euh, là où ça fait sombre, il fait sombre. Et il euh, bah, y en a plusieurs espèces. Je, je même ai vu une fois et c'était assez mignon au final. C'est un monde étrange, puisque c'est un monde de la nuit, on les voit jamais de jour. Hein. Et donc euh, c'est assez curieux. chauve-souris c'est un animal Ouais qui fait un peu peur. Euh, mystérieux comme animal. Mystérieux. Hein. Ouais, je pense que ouais. J'en ai ouais. jamais encore vu mais on peut dire qu'on peut les aimer. Que... Grâce à Batman. Ben, oui, en fait c'est plus ou moins beau. Tu sais qu'on les mange dans certains pays, c'est pas mal aussi. Oui. Pourquoi J'adore ça. J'aime bien Batman. C'est une certaine classe ouais. Oui. Euh, c'est pas mon animal préféré mais je déteste pas ça. Bah dans les films c'est les vampires. Ouais, je dirais aussi les vampires la nuit euh, quelque chose de velu. Ça m'effraie un petit peu, hein, parce que ça tient du rat, en même temps de l'oiseau, c'est noir. Bon c'est un peu comme les cafards. Hein, j'ai Je les regarde mais de loin. Mais je sais pas, on dit que ça, ça, ça s'accroche aux cheveux. Batman Ouais, <rire> les vampires. Oui, à Batman aussi. À Batman. Batman. Et avec le au noir, à l'obscurité. Batman aussi Peut-être aux, aux avions, parce qu'ils volent, mais c'est peut-être la seule relation que je peux faire, oui. D'accord. Ouais. Ouais. Batman, Batman, Dracula. Bah, la référence que tout le monde connaît, hein, euh... <rire> Superman. Et ça, c'est indissociable, c'est indissociable de Batman. <rire> Curiosité. Moi j'ai juste des peur qu'elle se prenne dans mes cheveux. Ah, non, c est c est pas un du Je trouve ça assez fascinant. Ouais. De la peur et de la fascination à la fois. Ouais, ouais, voilà. C'est plus mystérieux quoi, c'est un animal ne oui, oui. palpe pas tellement en fait. Ouais, quelque chose d'un peu dévrayant, c'est comme quand vous regardez un film d'horreur, ça vous fait peur mais vous aimez bien ça. Ouais mais j'aime bien mais parce que c'est un peu de la... C'est de la haute technologie quoi, c'est fin, ouais. ça a un système ouais. de radar et tout, c'est quand même bien stylé. C'est mignon les bébés Chauve-souris Parce que c'est un animal stylé, ça vole, euh, ça vit la nuit. Euh... Ouais. ouais enfin, la année, ça vit la nuit, pas le, le jour. Contrairement ouais. enfin, à nous. Ça, ça, ça dort la tête à l'envers aussi, donc c'est pas mal. On part sur aussi. de la qualité. C'est intelligent. Déjà, ça a des ailes, Mais pas des ailes de pigeon, des ailes plus classe que ça. de fruits puis peut-être de, de petites bestioles qui dans les airs comme les comme les oiseaux pas de clichés avec euh, par exemple Dracula euh, non je n'y vois pas le sang. non j'en ai encore jamais vu d'insectes bah, euh, bah d'insectes et de et de fin d'insectes bah ça dépend de l'espèce ça dépend par exemple il y en a qui mangent des fruits il y en a qui mangent des euh, des rats, et ça dépend. Ça, C'est selon leur espèce. L'insecte, peut peux et dire la même chose. éventuellement, mais ça dépend des chauves-souris, mais la plupart ça doit être des insectes quand même. Euh, des souris. La résine des fleurs. Les souris carnivores, non Ça mange pas des insectes paumés. Et je sais qu'il y en a qui sont frugivores. Des petites souris, des, des petits mulots, des, des trucs comme ça, non Bah, ça vit pas en tout cas euh, euh, ça vit pas comme une colombe, ça vit pas dans les airs euh, tout le temps <rire> ça vit plutôt euh, au plafond, dans les, au sommet, enfin genre dans les toits, plutôt que dans les. que dans, dans le ciel. Pour moi ça vit dans les. Bah, dans les grottes, les, les, les cavernes, les jeux sombres. Dans des grottes, dans des caves, dans des endroits en fait, euh, j'imagine isolés du vent, de la pluie Ou dans des trous, mm -hmm. en, en hauteur Ou dans des arbres Dans des dans grottes, des grottes. <rire> dans ah, des arbres, pas, ouais. non, non, non Dans les grottes les arbres. Les arbres. les arbres les arbres Et ça kiffe les fleurs Les grottes Dans les lieux sombres et humides Dans des grottes Dans les maisons, genre les caves, des les greniers, des trucs comme ça, Enfin, des bon. espaces peu éclairés Une main à peu près comme ça pour vous la plus petite, c'est celle de Roddy. 4 cm et 15 cm. Plus petite que ma paume ah, La plus petite elle peut faire la taille d'un pouce. Un petit, 1m50. Je dirais. Genre 40, 30-40 cm. Ouais, ouais. La plus grande euh, l'envergure euh, euh, qu'on a lorsqu'on lève ses deux bras. On peut beaucoup s'amuser. Tout en travaillant. On avait vraiment un bon panel. Hein. C'était des génies. Hein. Franchement, on sachant les a adorés. Sachant qu'il faut savoir qu'on a pris ces personnes au hasard. Et là, c'est vraiment au hasard. C'est pas du hasard comme quand j'ai choisi Paul. Hein. On a eu de la chance. Sauf certaines personnes qui sont aussi présentes dans cette amphi. <rire> euh, alors, euh, on a réalisé une, euh, une interview dans les Pyrénées d'un spécialiste euh, des euh, chauves-souris. Euh, qui s'appelle Jérôme Loiret. Donc, je le remercie encore. Euh, ainsi il a pu euh, nous exposer euh, ses, euh, tous ces euh, ben, euh, retours euh, des gens qu'il croisent euh, tous les jours dans la rue vu qu'il travaille dans un musée. Il, a, il est souvent confronté aux clichés euh, des gens, euh, souvent les, les mêmes clichés que vous venez de voir, euh, qui sont euh, des fois vrais et des fois faux. Euh, bien sûr. Alors voyons les, les premiers clichés qu'il rencontre parce qu'il fait, il fait énormément d'exposés sur les chauves-souris. Évidemment, voilà, il voit plein de monde et plein de clichés. C'est assez partagé, en fait. Si on regarde bien, il y a plusieurs sons de cloche, on va dire. Mais d'une manière générale, les chauves-souris sont pas forcément très appréciées par les gens. On observe c'est que bien souvent il y a des vieux clichés qui sont bien ancrés et ces vieux clichés bien ancrés euh, font que la plupart des gens euh, n'apprécient pas ou ont peur des, des chauves-souris. On parle de, de vieux clichés euh, bien sûr on en a entendu on peut vous en citer par exemple la taille comme quoi une chauve-souris peut pas être plus grande que 1m50 vous avez rigolé alors que la plus grande fait 1m70 sans les ailes ça fait un beau bestiau euh, comme, comme quoi, euh, une chauve-souris, ça mange des rongeurs, vous l'avez beaucoup entendu, euh, pas vraiment, ça ne mange pas vraiment des rongeurs. Il euh, y avait quoi d'autre comme cliché Il euh, y en a beaucoup. Donc. Bah, le fait que ça se prend dans les cheveux aussi, hein, souvent on en a peur alors qu'en fait, pas du tout. <rire> T'inquiète pas, voilà, tu voilà, ne tu... vas pas voir de, ch... de chauve-souris dans les cheveux de ta mamie, ça va le faire. <rire> ouais, tu peux la rassurer. Et euh, alors cependant, il y a quand même aussi d'autres sons de cloche, hein. les gens apprécient quand même aussi les chauves-souris, il n'y a pas euh, non plus une vision que négative, par exemple ici, des personnes disent qu'elles apprécient les chauves-souris, et euh, parfois des personnes sont un peu plus renseignées, et donc apprécient quand même beaucoup plus euh, les chauves-souris. Il y a des gens qui, euh, qui trouvent, qui savent que les chauves-souris euh, peuvent leur être utiles, parce que bien souvent il faut voir aussi le rapport avec les gens, qu'elles mangent des moustiques, euh, qu'elles ne sont pas dérangeantes, qu'elles n'abîment pas... Euh, les isolants de la maison quand elles s'y installent. Et donc il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que la chauve-souris n'est pas forcément un être négatif et il la voient aussi autrement. Finalement, vous voyez qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir à propos des chauves-souris. Au contraire, elles sont même bénéfiques, que ce soit pour chez vous ou voilà le milieu dans lequel elles vivent. En général, ce ne sont pas des nuisibles pour le milieu dans lequel elles évoluent. Alors ensuite, une autre question, savoir quel est l'intérêt un peu des chauves-souris en France Aujourd'hui, les chauves-souris euh, ont un intérêt par rapport aux insectes qu'elles consomment. Pour l'agriculture, c'est très important. Euh, les chauves-souris vont avoir tendance à consommer beaucoup d'insectes. S'il y a une émergence d'une espèce d'insecte à un moment donné, elles vont s'intéresser un petit peu plus à ces insectes-là, selon les espèces, bien sûr, hein, de chauves-souris et d'insectes. Euh, et à ce moment-là, le rôle va être de réguler les populations d'insectes qui pourraient être ravageurs pour les cultures. Au final, vous voyez que c'est même très très très avantageux, euh, donc pour le milieu dans lequel elles évoluent, mais aussi pour des cultures. Une étude a été menée aux États-Unis. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais euh, en fait, dans des lieux où euh, la population de chauves-souris euh, diminue énormément, étant donné que le, le guano de chauves-souris, c'est-à-dire en fait les déjections des chauves-souris, sont très riches. Pour les sols, ça fertilise énormément. Et en fait, ça va euh, permettre donc de rendre des sols beaucoup plus fertiles. Et ils se sont aperçus donc, aux états unis que là, moins il y a de chauves-souris, plus euh, les industriels ou les personnes qui travaillent le, le sol, tout ça, euh, qui ont des terrains, sont obligés d'acheter des fertilisants pour leur sol. Donc au final, les chauves-souris sont quand même extrêmement utiles, même dans un milieu comme l'agriculture. Et c'est de manière indirecte, ce n'est pas forcément voulu. Sachant que les chauves-souris euh, ont un très grand rôle dans la pollinisation euh, des fleurs. Ainsi, euh, bah, ça sert beaucoup dans, dans certains champs, euh, euh, notamment, je, je crois, euh, en, en Amérique du Sud, où, y, où ça a été euh, beaucoup utilisé. Quoi se nourrissent les chauves-souris Donc la grande question. Ah oui, avec euh, vraiment bon, Les gens sont extrêmement partagés à ce niveau-là. Chez nous, l'essentiel des chauves-souris sont insectivores. Euh, selon les espèces, elles vont s'intéresser à des insectes plus ou moins gros, ou à certains types d'insectes. Vous voyez finalement, les rats, non, <rire> ça va pas vraiment mangé de rats. Mamie, euh, non. <rire> voilà, mamie, non, il <rire> n'y a pas de risque. Euh, donc voilà, donc c'est des insectes, alors euh, ça peut manger énormément d'insectes en une nuit, alors énormément. Il faut voir aussi la taille d'une drosophile ou euh, la taille d'un moustique. Hein, Ce n'est pas énorme en soi. 3 mm, hein, on ne cale pas une dent creuse. Hein. Voilà. <rire> Cependant, en effet, ça peut manger jusqu'à... En moyenne, après ça dépend évidemment des espèces et du milieu dans lequel elles évoluent, mais on va dire à peu près 3000 insectes en une nuit. Ça fait un bon casse on est d'accord. <rire> donc, euh, voilà, donc c'est... Après, il y a d'autres pays dans lesquels elles se nourrissent de fruits, donc c'est les frugivores, notamment les plus grandes euh, chauves-souris, renards, tout ça, qui peuvent faire 1m70, ne vont se nourrir que de fruits. Et on a aussi les chauves-souris matophages. Donc euh, oui, les chauves-souris matophages, euh, elles ne sont pas du tout en France, hein, vous inquiétez pas, Bigard vous a menti. Hein, Ce n'est pas une chance sur un million, c'est beaucoup plus. Hein. Euh, pour se faire mordre par une chauve-souris... Euh... Déjà, il faut y aller. Euh, sauf en jungle péruvienne, où là, c'est tout à fait sympathique. Hein, euh, 9 habitants sur 10 se font mordre par une chauve-souris. Enfin, dites, se euh, sont fait, fait mordre par une chauve-souris en un an. Voilà, il y a de l'ambiance, quoi. Donc, vous voyez, pour les vacances, ça peut être un critère. <rire> ne pas aller en jungle péruvienne. En Équateur aussi. À peu près 20% de la population s'est déjà fait mordre par une chauve-souris. Ce qui, enfin, en soi, c'est pas rien. Après, euh, elle ne va pas vous vider de votre sang, hein. vous inquiétez pas. Euh, oui, vous voilà, vous pour celles et ceux qui ont lu l'article, euh, les autres, c'est pas bien. Euh, donc, pour celles et ceux qui ont lu l'article, euh, vous avez pu lire que c'est de l'ordre de quelques millilitres, même pour euh, les chauves-souris hématophages adultes, elles ne vont pas boire énormément de sang, ce n'est pas Dracula qui va vous vider de votre sang, ça va être de l'ordre de quelques millilitres. Il euh, y avait euh, dans l'article aussi, bon là, on n'a pas le temps de la mettre, mais une vidéo, on voit que ça elle a des, des dents très, comment dire, très affûtées. Elle va juste faire une petite entaille au bout du doigt. Le doigt va un peu saigner parce qu'en plus, c'est très irrigué. Ça va boire un peu de sang. Et puis voilà, enfin, c'est de l'ordre de quelques millilitres. Et puis, elle repart, c'est tout. Vous coupez avec du papier, limite, ça fait plus mal. Beaucoup plus mal. <rire> Alors maintenant, quelles sont les particularités morphologiques et les traits adaptatifs en fonction des espèces Donc là, c'est un peu spécifique pour s'intéresser... Bah vraiment à tout ce qui est morphologique, euh, elles volent, comment elles s'adaptent à leur milieu. Chaque espèce a ses particularités morphologiques. Euh, si on regarde les têtes, rien que les têtes des chauves-souris, on va voir qu'il y en a qui ont des petites oreilles, d'autres qui ont des oreilles plus grandes, beaucoup plus grandes, il y en a même, c'est assez impressionnant, c'est totalement disproportionné. Il y en a qui ont des oreilles très pointues, euh, d'autres des, des oreilles larges. Rien que ces oreilles, déjà, c'est Ce des, des, intéressant en termes d'adaptation morphologique par rapport aux lieux où elles vont chasser. Voilà, donc euh, on voit que, par exemple, un exemple très simple, une chauve-souris qui va chasser ses proies, parce qu'il y a deux techniques de chasse, en tout cas en France, pour les insectes. Pour chasser ses proies, donc, la première technique, ça va être de les suivre, de les pourchasser. Euh, une sorte de speedrun un peu, et puis hop, elle l'attaque, elle la mange. Sauf qu'il y a une autre technique, c'est euh, une chauve-souris, par exemple, comme le grand rhinolophe, qu'on verra tout à l'heure. C'est une chauve-souris qui va se mettre à un endroit stratégique où il y a beaucoup euh, d'insectes. Et puis, dès qu'elle va en voir un, hop, elle va se décrocher et puis elle va aller l'attraper. Donc, ça économise un petit peu euh, ses forces, tout ça. Et donc, une chauve-souris qui va chasser en forêt, tout ça, qui va vraiment avoir besoin euh, de traquer une proie, va avoir de grandes oreilles parce qu'elle a besoin de capter toutes les subtilités de son environnement. Une chauve-souris qui, elle, par contre, va plus planer en haut des arbres, va avoir de plus petites oreilles parce qu'elle va moins capter d'éléments dans son environnement et euh, elle va plus un peu chasser à vue. Donc voilà, et pareil pour les ailes. Euh, les chauves-souris, c'est le seul mammifère volant. Elles pratiquent le vol battu, ce qui leur permet des manœuvres. Euh, si vous avez pu en observer le soir, on voit que d'un coup, euh, elles volent dans un sens, d'un coup, elles changent de sens. Donc, euh, ça leur permet de grandes manœuvres, très rapidement, euh, de monter, de descendre très rapidement, euh, plutôt que planer, et notamment d'être beaucoup plus réactifs quand ils suivent un insecte. Euh, vous vous doutez bien que les insectes, on n'en a pas tout le temps. Hein, euh, en France, il y a des périodes où il y en a beaucoup moins. Et justement... Euh, elles peuvent se mettre dans un état de léthargie. La léthargie, en deux mots, c'est un état de ralentissement euh, du, du fonctionnement du corps de, de l'animal. Euh, la température de, du corps de l'animal baisse et tout ce qui va avec. Donc, euh, le, le système, euh, euh, enfin, la respiration, euh, le, le baisse... Euh, on peut avoir euh, une respiration par euh, quart d'heure ou par demi-heure, hein, un mouvement respiratoire par quart d'heure ou par demi-heure dans certains cas. Le cœur bat aussi beaucoup moins vite euh, et on peut avoir une pulsation tous les 3-4 secondes. Vous voyez que finalement c'est un ralentissement de tout le fonctionnement interne de la chauve-souris qui va être mis en place. Alors ce n'est pas vraiment une, une hibernation totale parce que selon, euh, comme un ours, ou comme une marmotte, euh, selon les, les espèces, euh, l'état de léthargie peut aller de 15 jours à 3-4 mois. Donc c'est voire 5 mois pour le grand rhinolophe. Euh, donc c'est des espèces qui ont un, un... Les graisses vont être consommées beaucoup plus lentement. Donc ça, ça ressemble en effet quand même à une grande... Euh, comment dire Une, une sorte d'hibernation. Mais chez les chauves-souris, c'est quand même un peu plus particulier, sachant qu'elles peuvent beaucoup plus rapidement sortir de léthargie, aller manger quelques insectes et puis après repartir en état de léthargie. Et donc c'est vraiment un avantage parce qu'en hiver, par exemple, on en croise très très peu. Euh, là, la saison recommence à peine et commence un petit peu à sortir euh, tout doucement, mais il n'y en a pas encore énormément euh, parce que, ben voilà, faut le temps qu'aussi les insectes se reproduisent et qu'elles aient suffisamment de, de nourriture. Alors après, la dernière question qu'on qu lui a posée, euh, c'est savoir un peu comment lui définirait... Les chauves-souris, parce qu'on trouve tout un tas de définitions dans les dictionnaires sur internet, tout ça. Mais au final, lui, qui est vraiment un spécialiste, un passionné, savoir comment il définirait les chauves-souris. Alors là, par contre, rien de scientifique, mais j'ai trouvé vraiment cette définition très sympa et très inspirée. Je dirais que c'est peut-être un des premiers êtres qui contribuent au bonheur lorsque le crépuscule arrive. On lève les yeux et on est heureux de les voir voler encore. Ces signes qu'il fait beau, ces signes que. Euh, on peut s'asseoir dehors tranquillement. Et, et ça, c'est le bonheur. Alors, dernière petite chose. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment baisser la lumière au maximum, parce que c'est assez sombre. Euh, Lorsqu'on est allé l'interviewer, on a eu beaucoup de chance, parce que l'endroit dans lequel euh, d'anciens termes, tout ça dans la ville de Bagnères de Bigorre, en fait, euh, les anciens termes étaient complètement abandonnés. Ils ont eu la, la chance, en fait, de pouvoir faire aménager les combles de la toiture, parce qu'en fait, beaucoup de chauves-souris s'y étaient reproduits et ils trouvaient un intérêt euh, pour développer leur vie, euh, que ce soit familiale, tout ça, voilà. Et ils y ont installé une caméra infrarouge. Alors, le rendu n'est pas hyper net, parce que ce n'est pas du gros budget. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment chouette, parce que vous allez voir que ça permet de les observer sans les déranger euh, dans leur milieu naturel. Et il dit que souvent, quand les gens observent des chauves-souris comme ça, donc là, c'est des, des grands rhinolophes, euh, D'habitude, il n'y en a pas trois cette saison, comme je le disais, donc c'est vraiment chouette. Et donc, on peut voir qu'elles bah, voilà, mènent leur vie, elles ne sont pas dérangées, donc elles font un peu leur toilette. Et souvent, les gens disent « Ah, oh, mais c'est un peu comme mon chien, c'est un peu comme mon chien !» Et ils disent « bah c'est pas si terrible, finalement, c'est vrai que c'est un peu mignon, les voit comme ça, un petit peu, euh, ça change de voir un truc qui plane au-dessus de sa tête. Donc, » euh, Donc voilà, vous voyez que... Euh, oui, encore, désolé, c'est vraiment pas net, mais il y a euh, plusieurs colonies. Et euh, d'ailleurs, euh, ils peuvent financer aussi ces structures... Parce que euh, de temps en temps, ils, euh, ils récoltent le guano qu'ils peuvent vendre euh, à des agriculteurs dans la région. Donc euh, y a-t-il des questions Twitter pour euh, continuer